Bonjour à tous, je vous souhaite une super année 2019, je voulais commencer cette année avec une nouvelle série de vidéos que j'ai appelée Go Green. C'est une série de plusieurs vidéos pour vous donner des solutions concrètes, des petits pas pour le climat, pour l'écologie, pour la planète et pour votre santé. Restez jusqu'au bout parce qu'il y aura des concours pour chaque vidéo, donc je vous invite à aller voir mon compte Instagram. Je vous ai préparé plein de petits lots pour devenir plus green. Donc si en 2019 vous avez envie de réduire vos déchets, d'avoir un mode de vie plus écolo, d'avoir une alimentation plus saine, cette série de vidéos est pour vous. Donc la première vidéo parlera des petits gestes au quotidien qu'on peut mettre en place ou bien des accessoires qu'on peut acheter réutilisable, lavable afin de diminuer ses déchets un maximum. Il y aura une vidéo sur la beauté au naturel, il y aura une vidéo sur l'alimentation saine, sur le ménage écolo. L'année passée, j'avais fait un petit test pour savoir combien de planètes je consommais chaque année et le résultat m'a vraiment marqué parce que je pensais avoir un mode de vie très écolo, je fais du vélo, je mange assez durablement. Mais c'est vrai qu'il y a encore des petits gestes qu'on peut améliorer, notamment moi ce qui m'a plombé mon résultat c'est de prendre l'avion donc je vous invite en 2019 à réfléchir à ça. Si vous voulez faire le même test, je vous invite à Allez voir dans ma barre d'infos ci-dessous. Ce que je vous invite à faire en 2019 aussi, c'est de commencer à regarder ce qu'il y a dans votre poubelle pour savoir surtout quels déchets vous devez réduire. J'avais aussi lancé un challenge poubelle euh, fin de l'année passée. Je vous mets au défi de mettre une petite date sur votre poubelle blanche vide et de voir combien de temps vous tenez. Donc, euh, dites-moi dans un, deux, trois, quatre, cinq mois. Il n'y a pas non plus que le zéro déchet en termes de démarche écologique. On peut faire plein de choses de manière holistique à tous les niveaux. Tout cela vous fera économiser de l'argent. Vous serez en meilleure santé. Vous allez économiser du temps. Et surtout, je pense qu'au final, vous serez beaucoup plus satisfait. Vous serez beaucoup plus heureux de tous les petits pas que vous aurez fait. Je pense que faire des pas envers la planète, envers les autres. Ça procure beaucoup de satisfaction personnelle aussi. Chaque petit pas est important. Et donc je vous invite à suivre cette série de vidéos Go Green dans les semaines à venir. Donc Je vous retrouve dans la prochaine vidéo Go Green avec 5 petits pas faciles à mettre en place au quotidien. Et je vous invite à participer à mon concours sur mon compte Instagram. En 2019, profitez de la vie, soyez épanouis et surtout, devenez écolo. Ciao